Moi c'est Julien Cabies, je bosse chez Oslandia, je suis développeur C++, Python, et contributeur à QGIS. Et corps committer depuis, depuis une heure, un an ou deux maintenant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'ont donné le droit d'intégrer des modifications qui sont proposées sur le cœur de QGIS. Le cœur de QGIS c'est bah, QGIS pour la plupart des gens ils savent très bien que c'est composé de plugins mais les plugins c'est pas tout, il y a aussi un cœur logiciel c'est-à-dire l'ensemble du code qui constitue QGIS, qui est développé en C essentiellement et du coup voilà j'interviens un petit peu sur cette partie. -là. Top Hier j'ai fait, j'ai préparé, enfin, j'ai présenté deux ateliers, un sur QGIS et PostGIS et un autre pour associer ces documents avec QGIS et aussi PostGIS. Et aujourd'hui les confs au oh, top, ouais, nickel, bonne ambiance, cool de voir des utilisateurs, des devs euh, et de prendre l'apéro, de manger un morceau avec tout le monde.